Bon ben, personnellement, jour 2, je me suis dit oui, euh, la vidéo elle va être chiante, ça va être pourri, il n'y a rien à montrer. Ben en fait, si, ça va, pour commencer comme un, comme un lundi, un mardi. Et oui, mon gars, c'est la fête. On va commencer par s'échauffer un peu, là. vite fait, bien fait. Ben voilà, hein. là, il n'y a rien à dire. Ouais, j'ai pas de ça à faire. Allez, là je suis chaud là. Là je suis chaud, je vais travailler à ma vitesse parce que Alors, euh, bilan de cette deuxième journée spéciale tarière, perce, percement. Ben, le bilan, il est mauvais. Hein. Là, j'en suis à je me dis quoi, 164. Hier, 189, approximativement le même temps. Pourtant, ce matin, je me suis fait un petit échauffement, donc ça devait aller mieux. Et en fait, le petit souci, euh, le petit souci du jour.. Je crois qu'elle euh, aime pas trop la chaleur, hein. cette petite là. J'ai l'impression qu'elle est surchauffe un peu. Donc je vais la laisser reposer à l'ombre là. Quelques minutes que tu en as café. Il est 17h30 là. Je vais essayer de continuer encore un peu après. Un peu déçu parce que je pensais faire mieux le deuxième jour avec plus de temps. Et ben non. Et ben non. Pourtant, j'ai trouvé une méthode pour me faire moins chier dans les.. avec la dureté. Il faut la. Comment dire Poly. Il faut la secouer la Simone. La secoue un peu, droite à gauche, avant, arrière. à l'endroit comme à l'envers. J'ai le toucher Nita. Eh oui Connais à l'ancienne. Non voilà. journée 2, je ne vais pas la faire à longue. C'est pourri. Je sais même pas si c'est rentable de prendre ça, finalement. Je ferai un calcul après, un savant calcul pour voir à mon avis limite hein. à 130 160 en un jour euh, faut faire les comptes hein. l'essence le prix de la location si je fais juste le, le, le prix de l'essence à les retour ok je me plus de jours plus de temps sur le nombre de jours mais possible ça me coûte moins cher par trou faut voir bon on verra on fera un gros bilan euh, demain Yes. Ok, ok, alors bon pour le bilan des trois jours de creusage avec la tarière là. Alors, bilan déjà, franchement, je suis éclaté. Je suis éclaté. Euh, je suis éclaté tout court. J'ai fait aujourd'hui 214. Franchement, c'est sport. Hein. Là, il n'y a pas tout le monde qui, qui peut faire ça, je crois. Donc, euh, ouais, 214, et on arrive à un total d'un peu plus de, je crois, 500, 574, je crois, ou 500, je sais pas quoi, 500, ouais, un truc comme ça, proche. Donc, euh, voilà, hein. qu'est-ce que ça donne, alors, résultat. Donc, euh, voilà, hein. il y a un peu plus de 500 trous, là, en vrai. Bon là il y a l'ombre, yeah bah, Franchement, euh, pff, honnêtement, bon d'après moi c'est quand même rentable économiquement, euh, pff, en temps c'est aussi rentable, hein. moi j'ai claqué 500, plus de 500 trous en 3 jours, euh, sur une terre dure, hein, parce qu'on est le 3 août 2022 en mode canicule, alors là j'ai déjà un bon mal de crâne alors qu'il est, entre le bruit à fond là toute la journée de 7h du matin à 18h, plus, euh, fait plus le soleil sa mère hein, quand même n'a hein. pas commencé à percer deux heures par jour donc euh, voilà voilà voilà hein. j'avais longtemps que je n'avais pas placé celui là ben, le bilan de la terrière euh, c'est positif bon c'est une machine le truc hein. faut déjà la, faut bien la tenir euh, les pierres elles les éclatent quand même plutôt bien il n'y en avait pas beaucoup euh, ouais une machine le truc mais je peux vous dire elle a pris cher elle voulait plus, hein. depuis hier elle voulait plus, fin de journée, aujourd'hui elle m'a fait le même coup direct elle n'a plus envie hein. donc honnêtement moi ce que je dirais c'est que pour ce genre de travaux, hein, de cette amplitude honnêtement la TF400 euh, c'est pas mal hein, mais franchement il faut de la motivation bon niveau consommation d'essence, oui pour faire ces 500 et quelques trous, j'ai dû consommer euh, 18 litres de 95, plus le mélange quoi, mais à peu près 18 litres, donc encore ça va, trois jours à fond là, donc voilà je viens de parcourir une bonne centaine de mètres, euh, les fins de rang là c'est pas fini, mais bon euh, je pouvais pas aller beaucoup plus loin, par contre j'en ai quand même profité pour envoyer des petits coups dans, le... dans les futurs bassins, hop, ciao bisome Bon, ben rapidement, euh, je, vais faire le, je vais vous faire un bilan, euh, mon point de vue, en tout cas sur la tarière de l'Oxam. Euh, J'avais fait un petit point la dernière fois, mais j'étais vraiment mort. Hein. Franchement, euh, c'est ultra dur. Hein. Euh, le, si tu forces, alors je ne sais pas combien ils prévoient de trous normalement, entre guillemets, normalement. Peut-être c'est 30, 50 par jour avec une machine comme ça. Ils vont te dire, oui, euh, ça dépend du sol, tout ça. Je suis d'accord. Mais physiquement, ta machine, pour le bonhomme et pour toi, la machine, à un moment, elle prend trop cher. Genre là, la dernière fois, elle a pris cher, quoi. Elle avait plus envie. Déjà, là, le deuxième jour, la fin de journée, le troisième jour, elle s'arrêtait toutes les trois minutes. Des fois, un trou, elle s'arrêtait trois fois dans un trou. Alors, euh, c'est casse-tête de ouf. Donc, pour des travaux de cette ampleur et non de cette amplitude, je rattrape ma connerie euh, que j'avais racontée autrefois, euh, C'est un peu serré quand même, hein. honnêtement. Euh, je conseille de prendre un truc un peu plus conséquent, hein, un peu plus costaud, genre la tarière sur le tractopelle là, avec le, la grosse mèche devant. Ça, tu fais un carnage, genre, tu fais ta petite manette et tu as peut-être même la clim et la radio. Radio euh, Nostalgie. Ici, on ne capte pas Radio Judaïka, j'en suis très déçu. Sinon, voilà, la bah, tarière, euh, quoi dire le trou, j'ai calculé avec tout vos machin, le trou m'a revenu à 51 centimes. Le trou, il y en a à 571. Je sais qu'il va falloir aussi, là je suis en train de faire aussi euh, des trous à faire à la main, les amis, il hein. ne faut pas croire que tout se passe comme ça. Hein. Euh, déjà dans les coins, il n'y avait pas moyen. Déjà de, de passer à la tarière dans les coins à cause du grillage. Donc déjà, ça te fait déjà les deux, les deux coins là-haut. Et puis les, boules de ligne, là, les quatre boules qu'on voit dans la vidéo qui ne sont pas terminées. Eh! Hey. Qui va les faire là On les fait quand On les fait jamais On reloue la tarière là pour galérer avec la machine Elle est morte là Elle ne fait pas morte, elle est fatiguée elle a... Je pense qu'elle a bien souffert là Donc euh... Pour le pour la tarière, ok Pour faire des travaux quand même un peu moins importants Et Sinon il faut il faudra pour... ouais, Des travaux moins importants C'est parfait Après pour faire 10 trous, franchement ça vaut pas le coup non plus Je crois honnêtement la journée Il me l'a laissé à 67 euros je crois un truc comme ça je crois même un peu plus non j'avais 230 la location pour les trois jours 230 trois jours et voilà. et 571 trous voilà je fais le reste à la main allez c'était la clôture pour la terrière euh, j'ai pas l'habitude d'utiliser des machines honnêtement ça me chauffe pas trop quoi faudrait que je fasse euh, 16 trous par jour franchement j'y arrive large 16 trous par jour fini avec la profondeur là la terre, elle est un peu sableuse, tout ça. Franchement, une fois que tu démarres à trou, ça va. C'est juste le démarrage avec la, la dureté. là. La... Donc, voilà. Pour la... Bon, pour l'histoire, non. Ce que j'ai continué à faire, sérieusement, c'est que j'ai commencé à faire des amorces à peu près de ce, ce diamètre. Sur ça sac profond, des petites cuvettes comme ça. Il devrait pleuvoir la semaine prochaine un petit peu. Donc, ça va, je pense que ça va Il va pleuvoir dans les trous. Et puis, derrière, je les dégâts. Et euh, donc, là, je terminerai les 4 ans et tout ça, quoi. Que ce soit fini euh, avant la rentrée, hein. parce que moi je vais à l'école, les gars. Hein. Je vais à la rentrée scolaire le 1er septembre euh, pour ma plus grande joie jusqu'au 4 juillet, jour de l'indépendance. Petite référence au rap ou pas Je l'ai fait Il dépend d'Elsa. Voilà quoi, non ayam hein. j'avais fait une petite clin d'œil pour NTM, donc euh, voilà hein, la vidéo de la terrière euh, mentalité hip-hop. Et oui. Non, et puis sinon, voilà, c'était juste pour clôturer, hein, mentalité hip-hop, mentalité hip-hop, voilà, c'était à l'ancienne, maintenant avec les dreadlocks, c'est moins hip-hop, mais ça reste toujours euh, toujours dans, dans l'action, quoi, toujours dans l'action, et je vais pas faire durer cette vidéo une heure, allez, bon, à bientôt.